les alertes émotionnelles une dimension essentielle pour pouvoir continuer de grandir et dans cette série sur l'intelligence émotionnelle on va donc aller voir les alertes rouges dit autrement ces voyants qui s'allument mais qu'on n'a pas toujours appris à regarder observer comprendre pour pouvoir ensuite interagir avec ces fameuses alertes alors de quoi on parle quand on parle des alertes émotionnelles Eh bien on parle de tous ces sentiments qui vous indiquent qu à un moment donné quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est peut-être la première chose que je voudrais vous inviter à faire, c'est à vous dire tiens, y a-t-il des alertes comme ça qui reviennent assez régulièrement, ce qui ont au fond des sentiments qui vous indiquent que quelque chose n'est pas satisfaisant pour vous. Dans le champ des alertes émotionnelles, on va repérer en fond quelques grands piliers, qui en quelque sorte nous indique euh, où est-ce que se situe en quelque sorte cette euh, alerte. Un premier ensemble qui serait euh, tout ce qui a trait à la peur, donc ça veut dire à, à la signification qu'un danger potentiel est là, danger réel ou fantasmé. Si par exemple vous avez la peur de tomber, c'est un danger réel. Si vous avez peur de faire écraser sur la route, ben, c'est un danger réel. Et heureusement que ce danger est là, parce que c'est une alerte qui vous protège. Maintenant, il y a parfois l'idée que, il y a un, comme un fantasme, si vous voulez, euh, qui euh, engendre une peur, comme la peur, par exemple, de demander. C'est que le seul risque que vous prenez à demander, euh, ben, ce n'est pas d'avoir un non, c'est d'avoir un oui. Euh, parce que si vous ne demandez pas le nom, vous l'avez déjà. Alors ça, c'est la théorie qui explique ça. Mais en fait, sur un plan émotionnel, la peur de demander, elle, euh, elle réside dans le fait de faire une demande, de s'affirmer, de s'honorer, d'avoir le courage de prendre sa place, d'avoir le courage d'assumer un nom. Et tout ça, c'est des dimensions qui sont plus émotionnelles et qui pourtant, en arrière-plan, peuvent freiner un l'individu. Donc, ce qui est important, ce n'est pas... Euh, le sentiment, le, ce qui est important, c'est le comportement qui va découler de ce sentiment. Donc encore une fois, eh bien, la question de cette alerte émotionnelle va être essentielle parce qu'elle va nous révéler ou non si quelque chose tourne rond ou pas. Donc on aura le champ des peurs, de l'insécurité, ça va du doute à la terreur, on va dire, en passant par toutes les formes d'insécurité qui peuvent se manifester. Ensuite, on a un deuxième grand pilier qui est celui de la colère. La colère, ça vous indique qu'au fond si la peur nous signalait un danger, la colère va nous signifier qu'une règle du jeu n'est pas respectée. C'est-à-dire que j'aurais aimé que tu arrives à l'heure, tu n'arrives pas à l'heure, ben ça a tendance à m'agacer, à m'énerver, à me mettre en colère. Et pourquoi cette règle qui est non respectée mérite Eh bien le mérite, on va le voir, parce qu'elle m'entraîne dans la Perte potentielle de mon temps, de mon énergie ou d'un résultat auquel je pourrais aspirer. Donc, pour atteindre ce résultat, j'ai besoin de règles du jeu, j'ai besoin d'une modalité de fonctionnement. Et du coup, je me suis habitué à certaines règles. Et ce qui font dire que si par exemple j'aspire à du respect social et que je suis dans le métro, que je vois quelqu'un qui porte un casque et qui met la musique à fond et qui dérange les 3, 4, 5 personnes qui sont autour, ou la personne est dans le train, elle téléphone, en parlant fort et que visiblement elle dérange tout le monde, alors qu'il est indiqué que dans ce wagon on demande aux gens de ne pas téléphoner. Alors du coup, ça va mériter. Et cette irritation, elle peut m'entraîner dans un comportement, soit simplement de critique en disant c'est quoi ces gens pas éduqués, euh, euh, voire d'agressivité verbale, soit au contraire de me dire bon bah tiens il y a une règle du jeu qui n'est pas respectée. Est-ce que moi je peux faire quelque chose par rapport à ça Soit j'ai pas la main là-dessus parce que bah pour des raisons diverses, je ne peux pas intervenir sur la situation, et du coup je vais devoir intervenir sur la manière dont moi je vais gérer cette situation. Et peut-être d'accepter l'idée qu'à un moment donné, bah quelqu'un fasse un peu plus de bruit que prévu, parce que bah c'est voilà, la fin de la semaine, il décide de faire une fête, il sort un peu des limites, et après tout, ce n'est pas grave, ça ne remet pas tout en cause non plus. Soit je peux réellement rien faire et me dire, bon bah face à ça, quelle est la règle du jeu dans laquelle moi je peux entrer et qui, euh, de fait, vont changer mon rapport avec cette zone de frustration. Soit euh, bah de me dire, tiens, en quoi cette règle est-elle si importante Si oui, est-ce que je peux indiquer à la personne en quoi elle est importante Ou qu'est-ce que la personne poursuit d'important Ou est-ce qu'elle a pris conscience, en quelque sorte, du non-respect non de cette règle et de ses conséquences Bref, tout ça, c'est autant de possibilités qui vont pouvoir naître de cette dimension de prise en compte de la colère. Enfin, je le disais, si le cadre n'est pas respecté, ça va entraîner de la perte. Et là, on trouve notre troisième axe, dans lequel évidemment on va vivre d'éventuelles frustrations, qui sont bah, des sentiments de peine, de perte. Ça peut être de perte de temps, ça peut être de perte d'énergie, ça peut être de perte de relation, parce que tout d'un coup, euh, bah, une relation s'arrête par exemple, un projet s'arrête, euh, et que du coup, euh, bah, dans cette perte, on se retrouve avec un vide intérieur, en tout cas la perte de temps, d'argent, d'énergie, de personnes, Et du coup, bah, on est triste de cette perte. Et cette émotion de tristesse, si on ne la gère pas, bah, elle va nous enfoncer un petit peu vers un sentiment peut-être de déprime. Voilà. Et en fait, ce que nous annonce cette, ce sentiment de perte, bah, c'est qu'il y a besoin important derrière. En l'occurrence, un besoin de lien. Peut-être... Euh, moi, j'ai des souvenir, quand j'ai perdu ma propre maman, j'avais 12, 13 ans, et il est vrai qu'à ce moment-là, ben, j'ai passé des phases de tristesse évidemment importantes puisque la personne qui s'occupait de moi, en l'occurrence ma maman, n'était plus là. Par contre, quand j'ai perdu mon père, ce qui était un petit peu différent, c'est que j'avais évolué dans cette conscience émotionnelle, ce qui veut dire que j'ai évidemment en plus eu la chance d'avoir des liens vraiment privilégiés dans ces derniers jours, voire à ces dernières heures. Et quand il était parti, je me souviens, je suis reparti de l'endroit où il était, ben, j'ai eu de l'émotion, pourquoi j'ai eu de l'émotion à la fois de tristesse, parce qu'évidemment je perdais mon père, et en même temps la conscience que cette tristesse me révélait à quel point j'aimais cette relation. Et du coup, vous voyez, il y a eu un peu comme deux dimensions qui se sont un peu percutées, et moi qui ai beaucoup souffert des sentiments de solitude, le jour où j'ai réalisé que la solitude, qui est une perte finalement de lien, me révélait à quel point, s'il était important pour moi d'être en relation, ben, vous aurez compris que ça a fait vraiment... Une différence. Vous voyez encore une fois c'est la prise en compte de cette alerte qui signifie en quelque chose que quelque chose d'important est à prendre en compte. Donc dans cette dimension de tristesse qu'est-ce que je peux accueillir comme perte Je perds quoi exactement Et à partir de là, si au fond avant cette perte qu'est-ce que j'avais Que je n'ai plus Et à partir de là comment je peux nourrir peut-être autrement cette perte Qu'est-ce qu'elle me révèle comme important Et à partir de cet important, comment je vais pouvoir reconstruire. Donc on a vu la peur, on a vu la colère, on a vu la, la tristesse, peur, problème de danger, colère, problème de règles du jeu, tristesse, problème de perte, donc j'ai de la peine, ce qui m'éteint, ce qui m'enfonce, ce qui me pèse, et puis parfois le mélange de la colère et de la tristesse peut amener du rejet, c'est-à-dire eh cette envie de... Ça peut avoir, ou me conduire à une expression du type « ça me fait un peu vomir, ça m'écoeure, je trouve ça dégueulasse, etc. » Donc on sent bien qu'il y a un processus qui a eu lieu, qui a entraîné une perte que je trouve tellement inutile, que du coup j'ai au fond comme une réaction de rejet par rapport à cette attitude. Et je dirais même que ça me dégoûte parce que je me dis franchement on pourrait faire autre chose de ça. Donc là évidemment il y a cette forme de rejet qui va s'affirmer et qui entraînera évidemment des souffrances intérieures particulières, parce que je vais rester dans le dégoût, je vais rester dans le rejet, je vais rester là-dedans, et peut-être qu'en fait derrière, eh bien, je suis en perte complète, du désir que révèle cette perte, puisque derrière cette forme de rejet, au-delà de la perte, hein, du rejet de ce qui a, générer cette perte, et bien du coup, j'ai euh, besoin parfois de retrouver du désir. Et c'est vrai que si j'ai subi beaucoup de pertes, je serais plutôt dans une sensation un peu de déprime, me dévalorisant, me sentant pas important, trouvant que la vie est lourde, qu'elle me pèse de plus en plus, et à ce moment-là, je m'éteins sur tous mes désirs. Et c'est pour ça que j'ai un peu comme un dégoût pour la vie, un dégoût pour moi, un dégoût pour toutes les choses, et là c'est absolument essentiel quand je capte ça, eh bien de retrouver l'opposé, c'est-à-dire ce désir. Qu'est-ce que je peux retrouver à minima comme moindre désir Peut-être euh, retrouver la saveur quand je mange, peut-être retrouver le contact avec mon corps, peut-être apprendre à reméditer, à profiter de l'environnement, et puis ensuite à remonter vers quelque chose que je vais aimer au-delà de ce désir, ce qui est donc le contraire là pour le coup euh, de la tristesse, Retrouver du lien positif, repartager euh, de la passion, enfin de, de, du lien avec, hein, le, le bonheur d'être en lien, euh, et donc de, de trouver de l'amour avec les choses. Et puis cet amour-là va nourrir effectivement euh, le, le, le bonheur d'exister, le bonheur euh, de, de perpétuer en fait en quelque sorte les actions qui me permettent, si par exemple je redécouvre le plaisir de cuisiner, le désir de cuisiner, ben je vais de la, je vais je vais intégrer cet amour que j'ai pour la cuisine et en intégrant cet amour que j'ai pour la cuisine, eh bien je vais pouvoir euh, avoir la joie de faire de mieux en mieux ce que je, ce qui me stimule et on verra que cette joie elle va entraîner de l'excellence et par le fait que j'excelle, que j'ai donc des résultats de nouveau de plus en plus valorisants. D'abord, je reprends confiance en moi et surtout, eh bien, je m'apaise et j'ai le sentiment en fait, peut-être de plus de paix, d'accomplissement, de confiance. Et on retrouve l'opposé évidemment de la peur. Donc Vous voyez comment est agencé un petit peu l'ensemble de ces alertes, avec d'un côté les peurs, les colères, les tristesses, le dégoût, et de l'autre côté, à l'opposé du dégoût, on va retrouver évidemment du désir, on va retrouver de l'amour à l'opposé euh, évidemment du, du rejet, on va retrouver de la, la joie à l'opposé de la colère, et bien sûr euh, à l'opposé euh, du dégoût, donc du désir. Donc désir, amour, joie euh, sont, sont des, des vecteurs évidemment très importants pour, euh, pour grandir. Voilà, J'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans cette nuée, mais si on avait en synthèse un schéma à faire, vous voyez, je mettrais au centre les besoins, avec les différentes attentes que vous avez selon les différents piliers, physiques, émotionnel, mental, euh, spirituel, euh, onirique. Et puis dessous, bah, ces indicateurs qui font ces voyants rouges hein, qui vous indiquent soit par de la colère, soit de la, par la peur, par. Euh, enfin la peur, pardon. Euh, la colère, la tristesse, euh, euh, le, le dégoût, ou à l'opposé euh, du dégoût, évidemment la. Le, le désir, euh, l'amour, euh, la joie, et, et bien sûr, la, la paix, le sentiment de paix. Voilà un petit peu l'ensemble. Alors, pour avancer là-dessus, ce que je vous propose, en attendant la prochaine vidéo, où là, on va prendre en compte la manière d'accueillir une émotion, et puis du coup, de la, de la, de la transformer, ce que je vous propose, c'est peut-être juste revenir sur ces alertes, et vous dire, tiens, si je prends un domaine qui est important pour moi en ce moment, par exemple, ça peut être le couple, par exemple, ça peut être mon travail, par exemple, ça peut être ma santé, ça peut être... Bref, trouver un domaine qui est vraiment important pour vous. Et demandez-vous, tiens, quand je ne vais pas bien, c'est quoi l'alerte majeure qui se présente et qui a tendance à revenir, et qui fait qu'il y a un peu comme un X, Y. Par exemple, à chaque fois que me disait une personne il n'y a pas très longtemps, euh, je prends le, ma voiture le matin, j'arrive à tel lieu, il y a toujours des bouchons et ça, ça, ça, ça a le don de m'énerver. Ça fait deux ans ou trois ans que, que la fille, elle, elle est mal dans sa voiture parce qu'il y a toujours ces mêmes bouchons le matin. Et le jour on est allé découvrir, en fait, en quelque sorte, qu'est-ce qui, au fond, manquait pour elle, euh, parce que ça ne sait pas, elle n'était pas bien, que ça et s'est dit, mais au fond, j'ai besoin de retrouver davantage de stimulation, euh, bon, c'est plutôt la stimulation et la joie qui. a, et là, du coup, bah, portée par ça, je lui qu'est-ce qui pourrait, du coup, à l'évidence, dans ce contexte, être frais quand tu as des bouchons, que tu ne peux plus avancer. Et à tout coup, elle a découvert qu'elle avait un autoradio, enfin, qu'elle qu pouvait écouter des choses, et du coup, elle s'est mis euh, des playlists, elle s'est euh, branchée sur des conférences, elle a, et elle se dit, et maintenant, euh, enfin, elle se dit... Euh, depuis cette, ce changement de perspective, cette prise en compte de ces contraintes qui, depuis pendant trois ans, hein, se répéter tout le temps, eh bien, elle a complètement changé, en fait, son point de vue, puisqu'elle a fait de ce lieu, et elle adore maintenant cet endroit, non pas pour l'endroit en question, mais parce que c'est un lieu où elle peut ralentir, se poser, prendre le temps d'écouter de la musique, prendre le temps d'écouter des, des, des audios, des choses qui, qui l'inspirent véritablement et qui, finalement, nourrissent sa journée. Et c'est devenu ce cadre de bouchon, un espace privilégié pour elle pour évoluer et grandir. Donc c'est intéressant de voir comment la brèche a en fait transformé encore une fois la personne dans ce contexte-là. Et c'est ça l'ambition que nous avons, c'est d'aller à l'écoute de ces zones de frustration pour pouvoir les transformer. Et ça va être l'objet de notre prochaine vidéo où je vais prendre en compte justement de manière beaucoup plus spécifique chacune de ces émotions et on va voir quelle est la stratégie qui va nous conduire justement à grandir avec cette alerte, on va revenir sur des questions puissantes et puis à partir de là, de comprendre ce qui se joue dans la mécanique émotionnelle pour vous permettre de profiter de ces frustrations pour en faire des seuils de développement et de transformation. Au plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Merci encore pour votre présence et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser en quelques détails, en quelques mots sous la vidéo, quelques réflexions, euh, sentiments que vous avez au regard de ce contenu. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.